Un agriculteur passe en moyenne 500 heures par an à la gestion de son exploitation. 500 heures, c'est 21 jours ou encore 3 semaines. Et si vous utilisiez plutôt ce temps précieux pour vous détendre Equilibre propose de vous faciliter la vie en divisant ce temps par 5. Comment Grâce à notre logiciel de gestion tout-en-un et simple d'utilisation. Connectez-vous à votre compte en ligne en toute liberté grâce à un abonnement sans engagement depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Intégrez sans effort les informations issues de vos objets connectés grâce à notre programme d'innovation Zéro Saisie. Gérez, avec un outil unique, la traçabilité de votre production, vos stocks, votre comptabilité, vos achats et vos ventes, mais aussi les relations avec vos clients et fournisseurs. Soyez serein, la protection de vos données et leur confidentialité sont assurées. Vous en conservez la maîtrise et l'entière propriété. Intégrez notre communauté d'utilisateurs pour partager interrogations et conseils. Besoin d'un coup de main notre équipe d'équilibristes est là pour vous accompagner. Vos besoins évoluent Pas de panique équilibre s'adapte à tous les types de production et à toutes les tailles d'exploitation. Choisissez à tout moment l'offre qui vous correspond le mieux. Envie d'aller au ciné plutôt que de traiter votre paperasse Équilibre, créateur de temps libre. Essayez gratuitement sur Equilibre.com